Bonjour à tous, je m'appelle Elodie Labruche et je fais partie du staff d'organisation de la remise des diplômes qui aura lieu le 27 novembre. Comment se déroule la journée du 27 novembre donc, Ça se passe en trois phases. Première phase, vous avez la cérémonie de remise des diplômes qui est gratuite et où vous pouvez inviter votre famille. Vous avez ensuite le repas des diplômés euh, suivi du bal euh, des promotions donc, euh, pour euh, célébrer le diplôme des promos euh, 17 et 18. la remise des diplômes, il est important de vous inscrire au préalable avec votre famille et vos accompagnateurs. Vous pouvez envoyer un mail à rdd.utbm.fr si vous n'avez pas reçu d'invitation par mail, mais sinon vous pouvez vous inscrire avant le 1er novembre et on vous attend nombreux à cet événement. Suite à la remise des diplômes, un cocktail sera offert à tous les participants et si vous souhaitez poursuivre les festivités, un repas sera également proposé par la suite. Un repas des diplômés vous sera proposé pour le prix de 38 euros par personne et ça se déroulera sous forme de buffet, donc avec un menu vraiment festif à base de foie gras, saumon ou encore jambon coupé sur l'os et bien sûr fromage et dessert. Si vous participez au repas des diplômés, vous pourrez bien évidemment profiter d'un tarif préférentiel sur vos places pour le bal des pots. N'hésitez pas à vous inscrire donc et à bientôt et si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter rddr.ptdm.fr